Hello la Pixie Army, ou plutôt devrais-je dire Yoho la Pixie Army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais hyper envie de vous faire. Pour être très honnête avec vous, c'est une vidéo que je rêve de vous faire depuis... Ouh une éternité et que j'ai finalement l'occasion de vous faire. C'était un livre que je rêvais d'acquérir, qui n'était pas de base commercialisé sur le parc qui était offert à des influenceurs, aux blogueurs, euh, à la presse et à certains cast members. Disney Paris m'a offert un exemplaire et je tiens à les remercier parce que c'était vraiment un rêve pour moi de l'avoir dans ma collection je me rappelle que l'année dernière je scrutais sur ebay, je participais à tous les concours en espérant avoir un exemplaire et donc du coup ils ont décidé de m'en envoyer un hein, et pour une raison très spécifique c'est qu'en fait le parc va commercialiser ce livre. Au moment où je vous tourne je ne connais pas la date de diffusion mais vous l'aurez dans la barre d'infos donc vous aurez toutes les informations et je vous invite à checker directement pour tout savoir à ce sujet. De mon côté bah moi je vous fais un Disney book assez spécial donc avec un seul livre et pour moi c'est un livre qui a vraiment euh, son intérêt dans une seule et unique vidéo donc c'est un, un Disney book raccourci si on peut dire ça comme ça mais il le mérite. Ce livre n'est pas basé sur les films Pirates des Caraïbes mais vraiment sur l'attraction. C'est un livre qui est sorti donc pour les 50 ans de l'attraction, mais surtout parce que pour les 25 ans du parc, il y a eu une énorme réhabilitation qui a été faite. Pour présenter cette réhabilitation, les grands changements, ce qui allait se passer notamment aussi pour le restaurant Blue Lagoon, Disneyland Paris a décidé de créer ce livre, de révéler un petit peu les secrets de l'attraction dans les différents parcs, mais aussi en France. Montez à bord de mon navire, on y va nous, moussaillons alors qui dit livre rare à l'origine dit énorme attente pour ce livre Je me souviens que certaines personnes revendaient ce livre à plus de 200 euros sur eBay et j'étais prête à les mettre. Maintenant que j'ai eu l'occasion d'avoir ce livre entre les mains, qu'est-ce que j'en pense Dès la première impression, dès la première page énorme coup de cœur. C'est-à-dire que dès que vous ouvrez, vous avez du coup le plan des îles de Pirates des Caraïbes dans un esprit un petit peu sépia qui est absolument magnifique. Donc après, on passe à la page juste après, donc avec le titre Pirates des Caraïbes un trésor d'attraction et rien que là entre l'écriture, ce côté un petit peu sépia, papier vieilli et... Euh... Le, le croquis du pirate, vraiment, vraiment, vraiment, je savais que ce livre allait être incroyable et franchement, j'ai pas été déçue. C'est un livre qui est en bilingue, donc vous avez moitié français, moitié anglais et je trouve honnêtement que la partie anglaise ne dérange pas la lecture de la partie française et inversement, c'est écrit dans deux couleurs d'écriture différentes, donc c'est plutôt bien. Même la police fait vraiment un petit peu parchemin, manuscrit, pirate, enfin bref, il y a, y a vraiment quelque chose qui s'en dégage. Au-delà de cet effet vieilli qui donne un petit peu un effet... Euh, Authentique, un petit peu trésor à ce livre. Il y a un véritable travail iconographique qui a été fait sur ce livre. Je pense que vous pouvez le voir un petit peu dans les close-up, mais vraiment, il y a un certain assemblage et on sent qu'il y a une certaine réflexion derrière entre les images d'archives, les photos, les croquis préparatoires. Il y a vraiment un mélange de tout. C'est très bien réfléchi, parfaitement agencé. C'est très dynamique. Aucune page ne se ressemble. C'est un plaisir pour les yeux. Les images que vous pouvez retrouver dans ce livre ne seront pas forcément à 100% les mêmes, il est possible qu'il y ait deux ou trois changements qui soient faits sur la version finale pour la simple et bonne raison que ce livre-ci n'avait pas vocation à être commercialisé et que donc bah, pour des raisons de droit d'auteur vous êtes obligé de faire certains changements pour pouvoir commercialiser le livre ensuite. Moi honnêtement j'ai la sensation de tenir un véritable bijou entre les mains, c'est à dire que c'était vraiment un livre que je désirais du plus profond de mon être et vraiment... Quand je le tiens, euh, que ce soit la couverture, que ce soit le contenu, que ce soit euh, d'un point de vue uniquement visuel, ne serait-ce que sur le visuel, vraiment j'ai l'impression de tenir un vrai livre très spécial. Et la sensation se ressent euh, à la suite de la lecture. Donc c'est bien de parler de l'esthétique, mais qu'est-ce qu'il en est de l'intérieur du livre, donc de son contenu Le livre est divisé en différentes parties. La première partie c'est vraiment sur l'origine de l'attraction, on va surtout parler des versions américaine, donc d'abord Disneyland Resort, la conception pendant que Walt était encore en vie puis à sa mort, l'adaptation pour la version Walt Disney World puis Tokyo Disneyland et enfin euh, chez nous, on nous parle également des parcs qui ont été faits après Disneyland Paris donc Hong Kong Disneyland qui n'en a pas et <rire> Shanghai Disneyland, il faut aussi remettre en contexte le fait qu'il y a peu de livres en français sur les parcs Disney à travers le monde, sur les attractions, vraiment ce sont des choses qui sont assez rares, il y a un livre sur Pirates des Caraïbes en anglais et qui traite à la fois de l'attraction et des films et pour Hunted Mansion, vous avez donc le livre en anglais dont je vous ai parlé plusieurs fois sur la chaîne. J'ai parlé un petit peu avec l'équipe de Disneyland Paris, ils m'ont bien confirmé. Ce livre, Pirates des Caribes, était le début d'une collection, c'est-à-dire qu'ils ont été pensés pour sortir en plusieurs volumes sur différentes attractions à travers les parcs Disneyland Paris. Si vous suivez un petit peu l'actualité de Disneyland Paris, vous savez certainement qu'il y a un livre Phantom Manor qui est également prévu dans cette collection. Et moi, personnellement, j'espère qu'il y aura aussi Space Mountain, je, je le vois bien dedans. Pourquoi pas Ratatouille euh... Je pense qu'il y a matière à vraiment faire de très très beaux livres dans cette collection. Et... Qu'est-ce que je suis heureuse que Disneyland Paris se lance dans ce domaine-là qui nous propose des ouvrages euh, au-delà des, des livres commémoratifs pour les anniversaires du parc et vraiment qui se dédient au secret, à l'histoire, euh, qui mettent en lumière le travail des imaginaires. Je trouve ça juste extrêmement magique, je trouve que qu'on a une véritable chance en fait d'avoir des livres comme ça qui sont commercialisés et ouf, que je suis heureuse. Je trouve que ce livre met vraiment le doigt sur les spécificités de la version parisienne. On est beaucoup dans la comparaison et dans l'explication de pourquoi certains éléments sont différents de ce qu'on peut retrouver dans d'autres versions, on a notamment les différentes chutes, on a euh, l'extérieur puisque nous, nous avons un fort, ce qui n'est pas commun dans les autres versions. On a euh, les différents détails de la file d'attente, etc. Et je trouve ça vraiment génial parce que ça nous amène du coup à nous concentrer davantage sur les détails. Et forcément, ça nous parle également des points supplémentaires qui ont été amenés grâce à la réhabilitation. Il y a pas mal de jeux de mots qui sont faits dans le livre. Il y a des petites références à Pirates des Caraïbes. Moi, j'aime beaucoup le ton et l'écriture. Vous savez que je suis assez difficile. Il y a certains livres généralement. Si la plume ne me plaît pas, je suis incapable de continuer à lire un livre. Et là, très sincèrement... Ça a été un régal, c'est facile à lire, c'est fluide, c'est bien écrit, il euh, y a des petites touches d'humour par-ci par-là, il y a des références pour les fans. C'est un plaisir de le lire, on lit... Moi j'ai mis un petit peu le temps à le lire parce que vraiment j'ai pris le temps de bien regarder les images, les détails, euh, que en plus je prenais des notes... <rire> histoire de pouvoir vous faire ce compte rendu mais ça se lit très facilement d'une traite et franchement j'ai été passionnée par ce que je lisais et je trouve que ça se ressent dans la plume de l'auteur que l'auteur est également passionné par ce qu'il écrit et, et qu'il est vraiment engagé en fait quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur c'est rare que je sois aussi esthétique sur un livre mais là vraiment... Euh... J'adore. L'autre petit détail qui pour moi fait la différence, c'est que vous avez tout un paragraphe du coup sur les cast members, sur le langage qu'ils peuvent employer. Comment est-ce que les cast members se mettent dans le jeu euh, d'être des pirates à bord de pirates des Caraïbes. Et petit aparté que j'ai beaucoup aimé également, c'est la transformation euh, du Blue Bayou en Captain Jack's restaurant, les différences de menus, etc. Alors je n'ai pas encore eu l'occasion de faire ce restaurant, j'espère un jour avoir l'occasion de vous le faire et si c'est le cas, je vous ferai une revue sur le blog comme d'habitude. Mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'important et je trouve ça un petit peu dommage par contre parce que j'aurais bien aimé qu'on nous parle également de la boutique. Il y a plein de petits détails dans la boutique et je suis sûre qu'il y a aussi une storyline qui a été imaginée d'une certaine façon. Et je pense que ça aurait été intéressant d'avoir quelques mots là-dessus, mais bon. Il y a quelque chose qui ressort de ce livre que j'aime beaucoup. J'avais regardé une vidéo de Johan Soupli il y a quelques temps qui disait que ce qu'il aimait chez Disneyland Paris, c'était le fait de se sentir pris dans une histoire, que le storytelling avait une véritable importance pour lui. Et là vraiment, je trouve que dans le livre, on se sent pris un peu comme des pirates, un peu comme des moussaillons. Je trouve que dans l'attraction Pirates des Caraïbes, après c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas pu la faire à cause de mes problèmes de santé. Euh, passons. Mais c'est une attraction qui raconte une véritable histoire, qui vous embarque euh, de la minute où vous arrivez devant jusqu'au moment où vous ressortez de l'attraction. Et c'est aussi quelque chose qu'on qu ressent dans le livre. à partir du moment où on prend le livre dans les mains jusqu'au moment où on le ferme à la fin, on est vraiment embarqué dans un univers. Et je connais pas l'attraction dans les moindres détails, mais j'ai vraiment ce sentiment d'avoir euh, un point de vue complet sur l'attraction. On nous parle des animatronics, on nous parle du fort, on nous parle de la file d'attente... On nous parle de la technologie euh, des bateaux, on nous parle des descentes, on nous parle des effets spéciaux, on nous parle des réhabilitations, bref, fait, on a une lecture et une écriture qui sont totalement immersives et qui vous font sentir un moussaillon prêt à partir à l'abordage dans l'attraction Pirates des Caraïbes. Et, et j'ai été super contente de deux, de deux autres points. Euh, que je peux vous citer ici. Le premier c'est le fait qu'on nous parle de la chanson qui ne connaît pas cette, cette, cette air de yoho, enfin il est absolument génial et je trouve que c'est extrêmement intéressant d'en apprendre plus sur la composition des chansons, des attractions et c'est le cas ici. Et le deuxième truc c'est que vers la fin du livre vous avez un parallèle qui est fait entre l'attraction et les films puisque les films sont sortis après l'attraction et je trouve que c'est intéressant du coup de voir le mélange entre les deux et de voir également comment les films ont par la suite influencer les attractions Pirates des Caraïbes à travers le monde. Si je devais y mettre un petit bémol, mais ça reste quand même franchement anecdotique, c'est le fait que j'ai un peu de mal à comprendre comment est-ce a été pensée la, la succession des chapitres. Je comprends pas comment est-ce qu'on passe par exemple du restaurant ou sensations Ça m'a un petit peu dérouté sur le moment, mais c'est pas quelque chose qui gâche l'expérience de la lecture. Si vraiment je devais le noter sur 5 comme je peux le faire sur les Disney books, je lui enlèverais même pas une étoile pour ça parce que... Il est parfait, vraiment, c'est un livre que j'attendais avec grande impatience. Donc si c'est un livre qui vous intéresse, si vous aimez les attractions, euh, si vous vous intéressez aux secrets des parcs, etc. Vraiment, c'est un livre qui est fait pour vous. Foncez la Pixie Army, euh, ça rentre directement dans le top 10 des livres que je vous conseille euh, pour commencer une collection ou même pour la continuer. Il vous le faut. Il vous le faut si vous aimez Pirates des Caraïbes, si vous aimez l'attraction, euh, POTC. Si vous aimez Disneyland Paris, si vous aimez les parcs Disney... Prenez-le Prenez-le <rire> S'il vous faut 5 livres dans votre collection, il faut qu'il en fasse partie Voilà ma Pixie Army, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est un livre qui vous intéresse. Et dites-moi également quel type de livre euh, sur les parcs Disney ou sur les attractions pourrait vous intéresser Je serais curieuse de le savoir puisque bah, moi comme je vous le disais, ça fait un petit moment que je cherche à étoffer ma collection de livres sur les parcs Disney à travers le monde et en France. Et c'est vrai que il y a assez peu d'ouvrages au final mais les ouvrages qu'il y a dans la grande majorité ce sont des ouvrages d'une extrême qualité donc au final ça compense mieux vaut qu'il y en ait un peu moins et qu'il soit extraordinaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous plaît, à partager à vous abonner surtout, vous savez que c'est le plus important et à commenter pour qu'on puisse échanger là dessus ensemble et en attendant la prochaine vidéo ma pixie army, prenez soin de vous je vous aime bisous bisous bisous Yo ho oh, la la la la la la la la la